Bonjour et bienvenue sur Langue en Poche. Aujourd'hui, je vous présente Buzu et Memrise, deux applications pour apprendre les langues étrangères. Memrise, c'est à la fois un site et à la fois une application. L'application est disponible sur l'Apple Store et sur Android et c'est gratuit. Il y a un abonnement premium qui est possible et que vous pouvez choisir de prendre ou pas. Donc Memrise en fait c'est un système pour apprendre du vocabulaire en langue étrangère et vous avez énormément de langues disponibles. Vous pouvez aussi apprendre plein d'autres choses comme les maths, la biologie, l'histoire, euh, plein, plein, plein de choses. Comment ça se présente En fait, c'est sous forme de flashcards, comme en qui Pour réviser vos flashcards, vous avez différents exercices disponibles. Donc, vous pouvez choisir parmi une sélection de mots pour retrouver le, la flashcard. Soit ce sont des mots écrits, Soit ce sont des fichiers audio, il faut retrouver le bon fichier audio. Ou alors, ce sont des exercices de réécriture. Donc si c'est une phrase que vous cherchez, vous devez remettre les mots dans l'ordre. Et si c'est un mot, vous devez réécrire tout simplement le mot correctement. Vous pouvez associer une image à chaque mot ou à chaque phrase. On les appelle des mêmes. Et ce sont des images soit proposées par la communauté, soit ce sont vos propres images qui vous parlent. À vous. C'est pas obligé que ce soit une image, ça peut aussi être un texte que vous ajoutez. Et la question, bien sûr, c'est de savoir, mais quel vocabulaire est-ce qu'on apprend En fait, il y a plusieurs catégories de vocabulaire et vous choisissez quelle catégorie vous voulez apprendre. Au début, vous avez des catégories par exemple basiques où ça va être bonjour, au revoir, je m'appelle, j'ai tel âge, etc. Mais vous avez aussi des catégories. Euh, par exemple euh, sur les fruits et légumes, euh, sur euh, le travail en entreprise, euh, sur euh, le cinéma, sur l'art, etc. Buzu, c'est à la fois un site et à la fois une application. L'application est disponible sur Android et sur l'Apple Store gratuitement. Et évidemment, vous avez un abonnement premium qui vous est proposé. Donc ça se présente sous forme de cours thématiques. Vous choisissez votre niveau A1, A2, B1 ou B2. Et vous choisissez votre langue. Alors, il y a de l'arabe, de l'allemand, du portugais, du chinois, de l'italien, du russe, de l'anglais, du japonais, de l'espagnol, du français, du polonais et du turc. Alors comment ça se présente en fait dans chaque niveau vous avez plusieurs thèmes et pour chaque thème vous avez quatre parties. Vous avez une première partie avec du vocabulaire et des dialogues pour la compréhension. Ensuite vous avez un quiz. Ensuite vous avez une ou deux leçons de grammaire avec les exercices et ensuite vous avez accès à des exercices d'expression orale ou écrite qui sont corrigés par la communauté BUSU. Ce qui est positif dans cette application en fait surtout ce sont les points de grammaire parce que c'est très rare qu'on retrouve une application avec des cours complets et des points de grammaire dans les cours. Ce qui est cool aussi, c'est la correction par la communauté en fait. Vous allez être corrigé par des natifs et vous, vous allez corriger des personnes qui apprennent votre langue maternelle. Mais ce principe d'être corrigé par des natifs, vous pouvez le retrouver dans d'autres applications que je vous présente dans cette vidéo. Le gros problème de BUZU, c'est que ça devient assez vite payant. Parfois vous n'avez pas accès au quiz, parfois vous n'avez pas accès aux leçons de grammaire, parfois vous n'avez pas accès à la correction par la communauté, ça dépend vraiment, et pour chaque thème, vous allez avoir au moins un item auquel vous n'allez pas avoir accès, sauf si vous êtes premium. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos. Et je voulais juste vous prévenir de ne pas oublier que vous ne pourrez pas apprendre une langue seulement avec une application ou un site. N'hésitez pas à multiplier les applications et les sites auxquels vous vous inscrivez pour multiplier les types d'apprentissage et multiplier les moyens d'apprentissage, les moyens de mémorisation, parce que c'est ça la clé. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo de Langue en Poche. Salut